Mais dis-moi, c'est quoi des classes sociales Bonjour, enchantée, c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode clé. C'est donc un épisode pédagogique qui a pour but d'expliquer des concepts sociologiques et de te donner des clés pour comprendre le monde et mes vidéos d'une façon nouvelle. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet très important en sociologie, les classes sociales. Donc, d'après toujours le cher Larousse, une classe sociale, c'est un groupe d'individus ayant une place historiquement déterminée au sein de la société et se distinguant par son mode de vie Habitat, éducation, travail et ainsi de suite. Pour simplifier, c'est un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques sociales. Et économiques similaires. Et donc, les membres d'une même classe sociale ont souvent des intérêts similaires, les mêmes modes de vie et des chances similaires dans la vie. Par exemple, si je dis golf, foot, viande, viennoiserie, crocs, escarpins eh bien, vous allez l'associer automatiquement à des classes sociales puisqu'en fait, tout ce qu'on fait, ce qu'on consomme, tous nos goûts, tout, en fait, sans exception, est souvent catégorisé dans une classe sociale. Et actuellement, les classes bourgeoises, en termes de mode, s'approprient tout ce qui était mode des classes populaires en 2000. Donc ce terme de classe a été utilisé pour la toute première fois par François Quesnay, qui est donc un économiste et philosophe du XVIIIe siècle. Quesnay utilisait le terme pour différencier les différents groupes sociaux qui produisaient des richesses dans la société française de l'époque et dégage l'idée que seuls les paysans produisent de véritables richesses, richesses qu'on n'entend pas du tout au même sens qu'aujourd'hui évidemment. Ainsi, pour lui, il a distingué trois classes sociales, la première étant la classe productive qui est donc celles qui créent les richesses, on retrouve tout ce qui est euh, paysan euh, bûcheron et ainsi de suite. Ensuite il y a la classe stérile, c'est donc les artisans ou même le transport qui reprennent ces richesses primaires pour en créer de nouvelles choses, et nous avons donc la classe propriétaire qui est donc la noblesse. Et donc ça c'est le petit modèle embryonnaire du concept de classe dont tout le monde à l'époque s'en tape le cul par terre, et qui prendra donc tout son sens au début de la société capitaliste. Ce petit concept embryonnaire de classe sociale va être largement popularisé par le caractère Marx dans ses écrits sur le capitalisme et les luttes de classe au 19e siècle. Lui, il identifie seulement deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie étant donc la classe dominante, celle qui possède les moyens de production et contrôle les richesses, et le prolétariat étant donc la classe dirigée, celle qui se plie et n'a que sa force de travail à vendre pour survivre. Et d'après Marx, cette relation entre ces deux classes est caractérisée par l'exploitation de la vie de l'une au profit de la richesse de l'autre. Puisque la classe ouvrière n'a d'autre choix que pour survivre, de s'adapter aux règles de travail inhumains imposées par la classe dominante qui veut se Toujours plus, pour toujours plus de richesses. Cette classe ouvrière ne peut pas faire grand chose, puisque la classe bourgeoise ayant accumulé un capital économique considérable peut contrôler les institutions sociales et gouvernementales. Et cet épisode clé est important pour comprendre ce qui se passe en ce moment avec notre politique actuelle. Puisque la politique de ce monsieur n'est absolument pas un bon vers l'avant, mais bien un énorme retour en arrière. D'après Marx, dans une société capitaliste, le conflit est inévitable. C'est ce qu'on appelle donc la lutte des classes, puisque d'un côté nous avons une minorité de personnes, donc la bourgeoisie qui va accumuler un capital euh, économique considérable, et de l'autre côté nous avons donc cette classe ouvrière qui va donc de plus en plus grossir, avec de plus en plus de personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui va donc trimer euh, pour survivre avec des conditions de vie de plus en plus difficiles, et bien ça c'est un terreau favorable à une révolution donc une révolte de la classe prolétaire contre la bourgeoisie. Je vous invite à lire ce livre, le travail des apparences de Philippe Perrault, qui explique comment par le paraître la noblesse se distingue de la bourgeoisie, qui se distingue du peuple. Et évidemment, il y a toujours plus de personnes, enfin c'est la pyramide quoi. Et donc le but c'est de se distinguer des autres grâce donc à l'argent. Hein parce que plus t'as d'argent, plus tu peux acheter des choses que euh, les pauvres ne peuvent pas s'acheter, et donc plus tu peux montrer que toi tu es riche, et donc acheter de plus en plus de paraître et faire des dépenses qu'on nomme ostentatoires. Ce livre, c'est un livre d'histoire qui retrace tout ça et qui est vraiment très intéressant. Et comment fait-on pour savoir à quelle classe sociale on appartient Là, il y a beaucoup de personnes qui se trompent parce qu'on ne résume pas sa classe sociale à son argent. Et donc dans la suite des travaux de Marx, de Pierre Bourdieu et ainsi de suite, on retrouve ce qu'on nomme le capital, ce que moi je nomme sac à dos de vie. Et donc dans ce sac à dos de vie, on retrouve donc le capital économique, c'est-à-dire les ressources financières, l'argent investi et ainsi de suite, le capital culturel, les connaissances, la culture et les compétences, et ça c'est un truc hyper hyper important et avantageux, puisque si tu as tes parents, ta nounou ou même ton école privilégiée qui t'ont éduqué à la culture, qui t'ont éduqué à parler plusieurs langues, qui t'ont éduqué à tout ce qui était un peu prestigieux, qui t'ont poussé à développer tes compétences le plus jeune possible, et eh bien c'est un énorme énorme avantage dans ta vie puisque tu n'auras plus besoin de les apprendre et c'est des choses que tu vas considérer comme naturel. Dans les classes populaires, les compétences qu'on apprend le plus sont celles de faire le ménage, de faire à manger et de s'occuper des enfants. Je vous invite à lire euh, Ces Femmes Respectables de Beverly Skagg, qui est incroyable, qui explique que dans les classes populaires on nous apprend à ça, en nous donnant ce prestige que les classes sociales supérieures font tout ça, que pour être distingué, il faut avoir une belle maison, des beaux vêtements et ainsi de suite, sauf qu'il y a de fortes chances que ces classes populaires un jour deviennent femmes de ménage de ces classes supérieures, parce que en réalité, dans les classes supérieures, s'ils ont des aussi belle maison aussi bien rangée c'est parce qu'il y a des gens de classe populaire qui viennent faire le ménage pour eux. Voilà, c'est tout bien pensé. Hein. Bref, le capital culturel est aussi un énorme privilège parce qu'en plus tu sais où investir ton argent, tu sais quoi en faire, tu sais comment le faire fructuer, tu sais comment pas te faire arnaquer. Et pour terminer, nous avons donc ce capital symbolique ou et social. Il y a un petit débat là-dessus. On l'oublie beaucoup, donc c'est les relations et les réseaux sociaux de ta famille. Par exemple, si demain j'ai un problème, je dois me trouver un avocat toute seule. Ma famille n'a pas d'avocat dans les classes hautes. Euh, ils connaissent tous des conseillers financiers, des avocats, et ainsi de suite. Ils ont à la fois le capital économique, donc l'argent, pour embaucher donc un avocat. Ils ont aussi le capital culturel, c'est-à-dire les connaissances, de connaître leurs droits et de savoir ce qui est légal ou pas légal. Et en plus de ça, ils ont souvent le réseau qui est que l'avocat, c'est un avocat familial qui fait que la loi est souvent de leur côté et qu'ils peuvent mettre des coups de pression à n'importe qui. Hein La justice à deux niveaux, on connaît. En fait, dans ces classes supérieures, ils ont un truc d'entre-soi où ils se serrent énormément les coudes, où ils se mélangent pas trop et où ils s'entraident beaucoup. Par exemple, toi, tu vas euh, galérer à trouver un stage, etc. et ta meilleure amie va faire un stage chez Chanel parce que son père connaît très bien le directeur. Vous ne partirez pas avec les mêmes chances et les mêmes privilèges dans la vie. Aujourd'hui il existe donc plusieurs façons de catégoriser ces classes sociales, mais une des plus connues en sociologie est donc celle de Pierre Bourdieu, c'est donc la classification en quatre classes sociales. On retrouve donc cette classe ouvrière, donc associée aux emplois manuels et peu qualifiés au bas salaire. Les membres de cette classe sociale ont souvent un faible niveau d'éducation et peu de capital culturel, mais peuvent avoir un capital social élevé en raison de leur proximité avec d'autres travailleurs. Nous avons ensuite la classe moyenne inférieure qui se compose souvent de travailleurs non qualifiés, de petits entrepreneurs et de professions intermédiaires telles que les employés de bureau. Les membres de cette classe sociale ont donc généralement un niveau d'éducation moyen et un capital culturel limité. Ensuite, nous avons la classe moyenne supérieure qui comprend donc les professions intellectuelles supérieures, c'est à dire les médecins, les avocats, et les enseignants d'université. Les membres de cette classe sociale ont généralement un capital économique et culturel plus élevé que les classes inférieures. Et pour terminer, nous avons donc cette classe dominante qui comprend donc les élites économiques et politiques telles que les grands entrepreneurs, les politiciens de haut niveau et les hauts fonctionnaires. Les membres de cette classe sociale ont souvent un capital économique et culturel considérable ainsi qu'un capital social très élevé. Évidemment, ce n'est pas figé. Euh, il y a aussi ce qu'on nomme de mobilité sociale, c'est-à-dire qu'un individu ou des familles vont changer de classe avec un transfuge de classe qui peut être ascendant ou descendant. Et c'est euh, actuellement ce qu'on nous fait le plus croire dans notre société avec ce mythe euh, de la méritocratie. Mais le transfuge de classe ascendant est quand même euh, très peu courant et très difficile. Mais le truc globalement à comprendre dans ces concepts de classe sociale, et donc d'inégalité sociale, c'est que certaines classes sociales ont plus de chances d'accès au succès et au bien-être que d'autres. Néanmoins, il y a aussi des critiques sur ce concept de classe. Tout d'abord, euh, ce concept peut être considéré comme simpliste et réducteur, puisque ça ne prend pas en compte l'ethnicité, le genre, l'âge. Ça peut être aussi perçu comme déterministe, c'est à dire mettre de côté tous les choix personnels et donc le libre arbitre, bien que ce truc de choix personnel et de libre arbitre, c'est quand même associé à ce mythe de méritocratie à travers ce travail de réussite pour faire un transfuge de classe et ainsi de suite. D'autres vont dire que c'est vieux et obsolète puisque ça ne prend pas en compte les nouvelles formes de discrimination et d'inégalité, par exemple avec le numérique ou les différences si tu vis en zone rurale et urbaine qui influence donc sur tes conditions accès au travail, au logement ou à la culture. Et évidemment, la dernière critique, c'est que c'est un concept qui peut être utilisé à des fins politiques et idéologiques, ou bah, pour renforcer l'idée et des conflits de classe. Mais c'est souvent des classes bourgeoises libérales ou des classes bourgeoises de droite qui vont dire que ça n'existe pas, puisqu'évidemment, ils veulent pas de révolution et de révolte. Après, c'est tout un débat, tout à chacun, etc. Je vous transmets ce que je sais, vous en pensez ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, ça ouvre de nombreuses portes Avec de nombreux questionnements que j'espère pouvoir développer dans d'autres vidéos Notamment à travers le mérite, à travers de cette carte qui est souvent utilisée De non mais les gens sont jaloux des autres qui gagnent de l'argent Le transfuge de classe et globalement tout ça en vrai ça va vraiment dans un gros concept Qui est donc ce mythe de la méritocratie Qui nous est vendu et revendu à tous les sauces, à toutes les sauces Avec ce storytelling de je suis parti de rien et puis maintenant j'ai tout Ça questionne aussi sur le fait de qu'est-ce que ça fait d'être dans une classe sociale et pas dans une autre Ça donne quel privilège comment on se retrouve en haut de l'échelle sociale pourquoi il y en a en haut, pourquoi il y en a en bas qu'est-ce qu'ils ont fait de plus en haut tout ça euh, je vais pas y répondre maintenant évidemment j'ai un avis là-dessus, évidemment il y a des recherches là-dessus, évidemment il y a des thèses là-dessus évidemment il y a plein de choses à dire là-dessus mais en tout cas pour ce concept clé de classe sociale je pense que j'ai fait le tour n'hésitez pas si vous avez des questions euh, sur tout ce que je viens d'avancer, des questionnements des envies de débat ou autre, je suis euh, évidemment chaude et très passionnée de vous lire pour pouvoir écrire les prochains épisodes sur le sujet et j'aimerais énormément rajouter un nouveau format puisque donc on a mes histoires euh, où je fais une analyse sociaux dessus on a donc ces épisodes clés et maintenant j'aimerais bien faire des études de cas comme j'ai pu faire dans l'histoire de Ilona euh, et Julien Berthe à travers donc ces schémas de domination où je fais une étude de cas, notamment une étude de cas sur le mérite et la méritocratie à travers ce concept de classe sociale puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment chez les influenceurs. En conclusion, comprendre les classes sociales est donc très important pour analyser les inégalités, comprendre la politique et surtout vraiment pour arrêter de se culpabiliser soi-même. Ça permet de comprendre énormément de choses et de euh, se lâcher. Un peu la veste. Voilà, j'espère que cette clé t'aidera à ouvrir de nombreuses portes. Je reçois en ce moment énormément de soutien de votre part et je tenais vraiment à vous remercier. Merci pour ceux qui partagent mon contenu, pour ceux qui le mettent en avant, pour ceux qui mettent des petits commentaires et ainsi de suite. Vraiment, je suis très reconnaissante de tout ça. Parce qu'en fait, c'est grâce à vos partages que je peux faire connaître tout mon travail, qui est quand même un travail niche et pas forcément mis en avant par la plateforme. Tu peux me retrouver donc sur Youtube, sur Instagram, sur TikTok et en format podcast. Tu peux aussi me soutenir financièrement sur mon Patreon ou directement sur Youtube avec Rejoindre, mais en gros sur le Patreon je partage énormément de ressources, de livres, de thèses et d'événements en rapport avec les sciences humaines et sociales notamment en termes de classe et de genre. Sur ce, bon week-end